Dans notre communauté, vous connaissez certainement un duo. Un duo qui a participé à de nombreuses LAN. un duo d'amis que vous avez vu, revu et revu. Il y a un endroit où il ne s'est pas encore illustré pour le moment. Dans une partie du LGUH, -E, il y a différents rôles. Le camp des loups-garous, le camp des villageois, il y a aussi le camp des solos et il y a un dernier camp, celui du couple. Le couple est l'une des façons les plus difficiles de jouer. Si l'un meurt, l'autre décède aussi directement. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous compter la fois où j'ai été en couple avec Gil. petite information aussi, je suis en partenariat avec Instant gaming, Instant gaming ça vous permet d'avoir des jeux moins chers, c'est le plus connu le site le plus utilisé, vous l'avez certainement déjà tous utilisé pour acheter des jeux pas très chers sur PC et justement ils m'ont proposé de faire un petit partenariat, ce qui est fou avec ce partenariat c'est que c'est pas un partenariat pour une seule vidéo ou un seul stream c'est vraiment un partenariat mensuel qui me permet d'avoir justement une rémunération mensuelle à l'année, tout, tout bêtement genre, et du coup c'est incroyable parce que ça me permet de créer une stabilité dans mon métier, là où justement Twitch et YouTube sont connus pour pas avoir Trop de stabilité, du coup, voilà. Je vous en parle. N'hésitez pas à y faire un tour. Il y a tous les liens dans la description. Vous avez le lien d'Instant Gaming pour avoir les jeux moins chers. Et justement, avec ce lien, vous avez aussi la possibilité de participer à un concours pour gagner le jeu de votre choix gratuitement. Il suffit juste de cliquer sur le lien. Vous rentrez jeu, vous faites participer et c'est ciao, c'est tout. Il n'y a vraiment rien de plus compliqué. Donc voilà, ça vous permettra aussi de peut-être avoir un jeu gratuit. Il n'y a pas trop de gens qui participent à ce genre de concours. Donc en général, vous avez beaucoup de chances de gagner. Et si vous voulez augmenter encore vos chances de gagner, vous avez la possibilité de lier votre compte Twitter, de lier votre compte Twitch et de lier votre compte Insta. Ensuite, euh, Instant Gaming va détecter si vous êtes follow à leur page et à la mienne aussi, si vous êtes follow à mes comptes, etc. Donc si vous êtes déjà follow à mes comptes, c'est déjà un plus pour vous. Et vous avez encore plus de tickets et du coup plus de chances de gagner. J'espère avoir bien expliqué, pas sûr. Mais voilà, en tout cas je tenais juste à le dire en début de vidéo parce que c'est très important pour moi. Et je suis très content d'avoir enfin un partenariat aussi stable que ça. Du coup voilà, merci à Stone Gaming et merci beaucoup pour tout ce que vous me donnez. Bonjour, t'es où Dis-moi ce qu'on fait, dis-moi ce qu'on fait, vas-y, qu'est-ce qu'on va fait bah, On est juste dans la grosse merde en fait. Hein bah crois-moi que oui. Hein. Parce que moi je suis mon en et je sais pas ce que t'es. Je suis loup-garou vengeur. T'es loup vengeur Oui, oui, j'ai cœurs. Attends mais t'es vraiment pas charmeuse ça veut dire Ah Non mais c'est pas possible Non mais, mais c'est pas, pas possible Je suis, mais moi, Je t'ai pensé... dit, te... dit ça pour te bait Je suis loup garou aussi Mais c'est pas possible Tu sais que j'ai dit au chat Guille est charmeuse Pourquoi Parce que oui, c'est impossible ce Qu'on se retrouve mais ensemble Mais je suis loup garou aussi <rire> C'est pas possible C'est pas possible <rire> On est vraiment en couple à la tour mec non. Mec j'ai trouvé un diamant non! C'est le début de la richesse, frérot! C'est le début de la richesse! Eh, j'ai 28 d'or, mec! 28 d'or! 32 trop bien! Fer. On a non, 50 un sac! Un stack et demi de fer! Ah! Oh, T'es vraiment dedans, mais non! Oh non, c'est pas possible, possible. mec! Hein. T'as oh, vu la team? Euh. euh c'est quoi ce bordel là? Attends, attends, attends! Moi, je... peu... moi, je veux en tuer un assez vite! Oh, bon. Oui, oui, oui! oui <rire> <rire> Je te donne un exemple, il est au début de la liste! Ok! Alors, j'ai pas trop de diamants! hein Regarde j'ai fini mon stuff là. Tu veux que je sorte et, euh, et tu essaies de venir en soum, -soum on essaie de te la jouer comme ça Oui, oui. Enfin là, le problème c'est que là, regardez, on est à 80 minutes quoi. Ah bah je vais remonter au pire. Tu veux pas que je monte avant toi Si, si, si tu, sais vas tu, vas ouais. tu vas monter avant moi quand même. Oh mais lui, il est trop bête frère à écrire ça. Mais bah, lui, il est trop con hein. J'ai écrit bah au zéro Mais il est trop bête frère, vous êtes où Mais pourquoi t'écris ça Ça veut dire qu'on est pas là, donc les gens qui sont pas au zéro sont les loups Mais pourquoi il est trop bête pourquoi, pourquoi? Pourquoi les gens sont bêtes, ne réfléchissent pas? Il est trop con. Hein. Il nous a trop baisés, hein! Ah oh, merde, en plus, j'ai pas croisé, du coup, je gagne. Hein. Faut le faire! Hmm. Il, y a, il y aura peut-être le plastron à noter à gratter. Ah ouais, il y a de l'ambiance ici! T'as vu ma maison, comment elle est bête? Il, me fait, de la peine. il me fait de la peine. Viens, Bichard, viens. Ah non, pas, je l'ai, je l'ai, je l'ai oh, Ah, pas là. Pas il me pour que je te passe Je te suce Hein, je, te suce. <rire> hein <rire> je suis pas trop intéressé, mon ouais, quoi. Il est mort comment, Naughty vous savez ou pas bah, Il s'était sauté Il s'est fait saucer, oui À mon avis, c'est pas lui qui est Je Non, mais c'est C'est c'est C'est qui Ah, Ah, salut Guégui T'es pas du tout full fer Bah, ils m'ont dit que t'étais full faire et qu'apparemment... Bah Oh putain Il a pété un peu ça, ça le boss euh, Le groupe qui était ensemble bon en au début <la1> là Gab, Bichard et Neo Mika vous faites confiance ou t'es juste un groupe comme ça C'était juste un groupe comme ça Ok ok je pense avoir une info mais j'ai pas de gens safe pour euh Vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y transmet bah, je, je, je connais je sais rien Moi je suis safe moi je suis safe moi je suis safe moi je suis safe moi je suis safe Ouais Je te promets sur la tête de ce bloc de cobble Il est méchant. Je jure qu'il est méchant. Non, putain, mais... euh, En vrai, barrez-vous une... <rire> pour éviter ouais, que. Barrez-vous bah, pour éviter que vous croisez. Hein. C'est toi qui l'as tué, Altar Euh, non. Bah, t'as l'abstention quand, quand même. C'est étrange. J'ai pris des dégâts Je sais que c'est étrange, mais j'ai pris des dégâts de chute. Hein. Étrange, dégâts de chute et par hmm. contre, il était, euh, il était dans votre groupe Non, comme ça. Vous euh, avez vu partir avec lui, non Non, non, non. Bah, moi, je suis seul depuis tout à l'heure. J'essaie d'avoir le maximum d'informations. Ok, ok. Seul la nuit, euh, je vois. Bah, il fait jour quoi, c'est oh. <rire> Ils Il arrive pas à le tuer hein. De quoi, qui, qui veut le tuer qui Zamax et Narox sont attaqués euh, Marwan. Donc Marwan serait une salope Je pense oui. En fait, oh. de base, j'étais avec Marwan et Pingouin. Zamax et Narox sont arrivés, ils ont attaqué Marwan. <rire> <rire> c'est qu'il doit avoir des, des, des, des, des infos de dingue ah, je... je peux te parler, Bichard Vite fait Tu ah. veux me sauter, c'est ça Oui. Mathieu. Mathieu Mathieu. Là Mathieu. C'est dans le table là, Mathieu. Mathieu, ouais. Ouais, c'est Mathieu. Oh C'est. Regarde. Oh, oui, j'ai compris. C'est Mathieu. C'est Mathieu. Oh, oh, oh Ok. Marron est... Marron est dans la merde. Hein. Oui, oui. Bah écoute. Je sais pas qu'on reste un peu à l'écart, on essaie de. De l'aider. Parce qu'en fait, le truc, c'est que. Il est... Je pense que Narok et tout, ils sont prêtresses. Et du coup, que... on va forcément se faire spec. Dès quoi, des infos aussi, hein Mais ouais, mais on va se faire spec, hein, c'est sûr, mec. On va se faire cramer très vite. Ouais. Après, t'as croisé tous les loups là, normalement, non je pense, ouais. Ok. T'as croisé euh, Matt là Un Matt euh, Oui, oui, es... oui, oui. Okay, parce que du coup on peut faire euh, gagner de la vie en restant en le tu vois. Hein parce qu'il est dans le groupe et... Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu, tu fait, fais, lui, lui euh, Il parlait vraiment comme s'il voulait venir à moi et puis quand on arrive vers le zéro, il me fait... Ouais, attends, vas-y viens, c'est la tête de confiance, tête de confiance. Après il vient à côté ah, de, moi, de moi et il fait genre... Euh, ouais, on prend un screen. <rire> Je vous laisse régler vos différences. Attends, <rire> non oh, mais ça. Non mais... Attends mais attends, il est en train de m'accuser sur un non, détail qui est quand même... Est est moi je vais laisse se débrouiller hein. j'ai rien dit, je bah, lui ai pas dit que vous étiez là mais, mais c'est très drôle comme situation Mais il <rire> fait ça absolument tout le monde mec Ok bah c'est bon D moi, Non mais non mais moi ce qui me semble bizarre c'est que quand tout ça sur la Attendez bougez pas bougez pas, pas, bougez pas, bougez pas, bougez euh... bah, pas Bah par groupe dans le groupe où j'étais en gros, euh, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait pas eu le rôle dans notre groupe là où on était, il y a quelqu'un en qui j'ai pas vraiment confiance, on va dire. Je pense savoir qui est la prêtresse, c'était pas le bon pseudo. Ah bon Moi je pense, que... je me dis pourquoi pas Deiko Au vu de son attaque sur team en tout début de game. En fait, de ce qu'on m'a raconté, ça paraît très logique que ce soit genre. C'est toi qui l'a donné C'est toi qui l'a Ouais. Et du coup, ce serait plus ou moins toi, soit la prêtresse. Bah y'a pas de montreur donc. Non, parce ça a aucun rapport avec mon rôle. J'ai vraiment vu sous les arbres de nuit, il a one-tap un creeper, on a fait le test, moi j'ai une T4, on a fait le test et j'ai pas one-tap quoi. Y'a les gens de partout. Les gars on vous suit de parce, parce qu'il y, y, y a vraiment des gens partout en fait comme ça on fait un groupe. Euh. Moi je vous dis y'a moyen que des gens qui viennent vers nous, et qui nous attaquent parce moi j'ai aidé T'as aidé Marwan Non Marwan il était safe genre Marwan est Pas méchant quoi, ils l'ont sauter, il a montré qu'il était méchant et du coup bah peut-être que les gens vont partir de la <rire> Non mais j'ai le rôle de un mec, j'ai le rôle de Marwan et j'ai le rôle de un autre mec dans la game. Enfin j'ai j'ai le rôle de deux de safe. Mmh. Bah en vrai transmet, transmet. <rire> Non, oh, forcément envie. Bah, je sais que Mathieu machin est safe. Moi, j'ai réfléchi un truc, mais en fait, je voulais dire un truc à Risto, mais là. Euh... Ah, on gêne Non, mmh. <rire> ah, <rire> on gêne, c'est le problème de... en fait, Bah, là, je suppose que, pas que vous gênez quoi, si vous pas. Groupe, mais je suis envie de poser une question à Risto et en même temps. Tu penses qu'on pue là Ok, ok, gars. Ok, ok. Non, mais tu me le dis, tu me le dis, distanciation Covid là, genre, ouais. Il des gens là-haut. Viens, viens, viens, il faut qu'on aille tuer les deux là. Viens, viens, viens, viens. Oh. Je sais pas. Viens, viens, on reste avec lui. Viens, viens, viens, avec lui. viens. Allez, allez, allez, allez, allez. Les gars, les gars, allez, allez. Ouais, mais, ouais, en, fait, frérot, mais en, en fait, frérot, mais en fait, on vous a dit depuis une heure, heure de non, bouger, hein. les gars, en fait. C'est bah bah oui, hein, oui, oui, T'as fait une heure qu'on vous dit de bouger parce je, que. Je, on il sa, on côté, savait mais... bien, on, je savais que depuis ça fait 5 minutes, je sais qu'il est à côté. Mais je sais, mais je sais, je sais. il y a trop de gens, il y a trop de gens. Du coup, on est cramé quoi. Pas de soucis, pas de soucis. Moi, j'aime pas je comprends pas, oh bah c'est pas coup, normal hop, Genre hop, je suis resté hop. avec un gars de la game, je voulais me faire passer pour les Hein Les gars, les il y a un mec là Il est avec nous, il est a. Ok, ok mais De toute façon, bon. moi, je le pas grand-chose en fait 3 Hein Hein Hein Mais il y, hein hein hein mais y a là Oh quoi les gars... Euh... Quoi Quoi Quoi Hein Comment ça, quoi Comment ça ça va Tu lâches pas Marron hein Ah mais je suis nul hein Ah Quoi Oh non. Oh, non oh non Oh non Oh... putain il oh est... non il s'est fait un fake, mec. Lui, infect mec Mais c'est lui l'infect C'est lui l'infect il l'a dit Risto ah, Bon bah écoute tant pis hein Bye bad T'inquiète t'inquiète pas de souci Bye bad En vrai en vrai non que j'aurais fait la même je te le dis je oui fait bah ah. oui Mais je suis juste deck j'ai pas ailleurs penser quoi Euh Allo allo Bon ok C'était sûr aussi Ah mec <rire> ah, mal, tu peux jeter mal, mal, Tu T'inquiète, jouter Taquette, euh, t'inquiète. Oh, Wouah Ah ouais j'ai oublié Boost. que c'était la force. Vas-y. Hein oh, <rire> okay, oui. Boost. Oh non il me baise hein. Allo allo allo allo, allo. Les gars les gars Bichard et Guil en couple Bichar en couple Ouais mais vu les loups <rire> Dans tous les cas Mais toi aussi Toi <rire> <rire> t'es mort <rire> ah, ah non <rire> Ah non non là, non merde. non non frérot, non non non non non non Il est ouais, lg avec est... moi les gars, il je vais fait tabasser es loup, Il est loup les gars hein. Ah les gars je suis loup mais eux aussi Elle hein. la vie, je tombe ou tomber hein oh. Oh Ah il a passé l'info <rire> mec, je suis trop dégoûté <rire> Mais oui, t'es ah, chier J'ai pas de flèche, j'ai pas de flèche pour booster Faut que j'en ouais, fasse, ouais, ah, ouais, t'as pas du flint Ah bah, c'est avec nous bro Oh putain, je me suis fait cramer parce que j'ai passé une y Y'a des gens, y'a des gens, y'a des gens Mais ouais, suis avec vous putain T'es avec nous Yes, hein. Ah oui il a Ah oui d'accord Ah oui Je comprends pas ils ont tué que des loups Il était que des billes Ouais du coup c'est des équipes gagner loups Ouais si on les tue on est vraiment très bien Le Guide est forcément indien on, on peut pas voter qu'il avait ce chien Ouais Il était tout tout, Il était une Il était une ouais. en mystique. Ouais ouais c'est ça Mec Tu parles pas ta vie Oui Pourquoi Euh ben, je sais pas Ouais le vengeur il me semble, euh, il a, on m'a dit dans Et mon là, chat que je suis censé avoir genre au moins 11 coeurs hein. Mais c'est pas grave on continue comme ça hein. Il nous reste 4 loups mec. En fait tu m'as dit ça, mon chat m'a dit sur les buggés Dwarf mettrait pas, mettrait pas le loup vengeur. Là t'as quoi là De coeurs. T'as deux coeurs en plus Ouais. Yes, c'est bon. Et c'est un truc. Oh c'est bien ça. Enfin non c'est bien, oh bien. My... Il était euh, feutré. Il, est au, il devait être au centre hein, il est mort ici <rire> Derrière moi, derrière moi, derrière moi Courez, oh, courez, courez, courez, courez, courez. Mais trop Mec, bien, on va avoir la puissance de force Mec on a un problème Quoi Quoi Oh non, je suis solitaire Trop bien, trop bien, trop bien, oh si si, trop bien oh Si si, vraiment c'est un truc en plus <rire> T'as la bonne de force ou pas Euh ouais tiens Y'a trop de gens là frère, ils sont, ils sont trop là, ils sont beaucoup trop frère bon, On est quatre hein, on est quatre okay. Okay. Dans Bah euh, vas-y monte Cours, cours, cours, cours, cours, cours T'inquiète t'inquiète, j'ai speed, j'ai speed, je peux courir moi, vas-y j'ai la speed Ah, ils ont claqué la porte. C'est un truc intéressant. Ninja. Il y a un punch. Problème. il y a trop de gens. Toto toto toto toto. go, glitch. c'est bon. Allez les gars, c'est bon. Là, c'est qui qui part C'est Daiko qui part là. C'est Daiko, Daiko, Daiko. Let's go. Bah, il y a Mathieu qui nous a trahi. Ouais, go go go go. Euh non, Revenez revenez je peux pas monter là. Ah, non, continue, continue, continue. continue. Ah, je suis obligé de faire ça, dessus, déco, frère. Ok, j'arrive. J'arrive, j'arrive. On arrive, on arrive. Sur moi euh, là. Ouais. Il est fini, euh, fini, est fini. Euh... fini. C'est bon, c'est bon. Oh, oh, oh tu l'as envoyé laisser bah, En vrai, non, en vrai, non, en vrai, non, trop pauvre. Bah, venez, venez, venez. Euh, venez, venez, venez. venez. C'est trop grid, hein. t'as hein. oublié. Euh... Ah, ah ouais. Coup, je vais euh, juste aller trier le stuff. Venez avec moi parce que j'ai besoin de pantalon arabes et tout. Mais pourquoi Mathieu il est avec nous Mais parce que c'est le Cupidon, frère. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. Ok, mec, super, merci. On va finir par être cramé avec ces conneries de pas discret comme ça là. On va commencer à être cramé là, Guil. Imagine nous cramer en couple. Non, genre. Gab est mort. Et Gap il était quoi Oui, oui, j'avoue, du coup, tu peux avoir deux coeurs en plus toi, du coup. Là, t'as combien là C'est bon. Ça va être le jour là. T'as combien de Ah Devant. Ah, mais voilà, t'es là, toi. Bah, c'est bon. On va pas te tuer en fait, il y a joueurs, On est 4, hein. On va pas te tuer, frère. Tout de suite, je vous le dis, le groupe de Daiko est sûrement le plus dangereux que Bien sûr on le sait Mais reste avec Le dernier Danielou est peu à mort. Ah oui Bah voilà, bah du coup on va Si on push, ça va quoi. Devant Devant Là là, passe à droite, passe à droite, on va aller se cercler, on va aller se cercler. On va trop, on va On va sur les bleus, les deux. merde, je suis mort. Il est dans l'eau, il est dans l'eau. Bien joué. Non, non, va falloir, va falloir bien jouer, mec. Hein. Oui. Il s'est barré. En fait, on pouvait pas oui. parce que. Oui, je sais, je sais. Je il avait... Ah, bah, ouais. Le... Bah, je que... Il y a un mec devant, il y a un mec devant là. Ah, bah, c'est. Bah, oui. ils sont là. Euh, go sur le on mec genre. solo. Trop de ouais. gens, trop de gens. trop de gens. On va sur lui mec solo. On va sur le mec solo, les gars. Topou un peu, topou un peu. Venez, on court, on court. Il a raison, il a raison. Là, on va avoir un problème. Ouais. C'est pour ça je t'ai dit on aurait pas dû pas du courir mec hein. je, bah on était en 3v4 hein ça va être compliqué là Il gap un coup quand même vas-y vas-y cours cours cours Ok je prends ça encore Si on les prend au bon moment on peut les tuer On derrière un arbre ou quoi on peut, on peut dropper vite Daiko ah Ouais, ouais. ouais a lâché il va pas suivre ouais, euh... j'ai deux, deux stuff full dans mon avant euh Moi j'ai un stuff full mais il est pas protection 3 Vas-y viens On trahit quand Quand il restera... 2 ah, villageois re. Avance avance vers là haut Je Vas-y avance avance avance avance Je suis en bas mec hein oui, oui, vas vas-y vas-y, t'inquiète t'inquiète tourne à gauche Avance avance avance, oh, avance, moi, avance avance avance avance avance avance Suis le sombre de m'avoir voix, rentre dans la chambre Ok ok Bon On a réussi un peu les sommer. putain je sais pas comment on est pas... Oh. Avance vers là haut on va, on va les croiser on va les croiser Pity for pity Il reste trop solo en vrai c'est trop dommage. Je hein. suis désolé mais. Ah. Je vais manger. L'escalade. Bon. Okay, okay. Yep. Hit. Bon. Vas-y vas-y continue continue. Vas-y. Pichard, Pichard, non mais.. Oh, bon, on, de... on pouvait, ah, le, pouvait bon. le tuer là, c'est trop tard, c'est trop tard, on pouvait le tuer, il était tout seul. Désolé, désolé. Bah, J'ai pas eu la, la com' en fait. Vous du mal tout à moi je peux pas si pas là. Ils sont derrière l'arme, ils sont derrière l'arme. Attends, attends, attends, attends, ouais. attends. Et ils sont sous les réserve là Ils sont là. toujours un sont Oh c'est bon c'est bon mec Ils sont là ils sont là ils sont là ils sont là Ouais ouais ouais j'ai vu j'ai vu j'ai vu Oh mais putain C'est bon je suis là Il est mort euh... Ah ouais Il euh... mort Mort Chéché C'est ici derrière les gars Ok vas-y Go go Faut un coup de pouce là là attends Euh le matisse hein Vous devriez vraiment pas me tuer quoi Oui oui Non mais pas bon. bon plus à ce moment là de la game les gars C'est plus le moment quoi t'as t oh. Ah, avec toi! Okay. Vas-y, le faire. Vas-y! Oh, mais vous mettez gère! Ok, d'accord. Vous devez pas faire okay. ça, ouais. hein? Ouais, j'ai bon, kill Il y a un micro? Oui. Non, c'est bon, c'est bon, ils sont là, hein. Faut pas récupérer le. le... Récupère, récupère, récupère. Il faut qu'on pêche, hein. Ouais, je sais. Ouais, ah, mon stuff, mon stuff va Brock, mec. Attends. Vas-y, bah écoute, tant pis, bon, trop pis. Donc ça fait de la vie en plus pour toi. Est-ce que si je le mets à 2, t'as combien là Bah tu peux mettre 2, ouais c'est bon, j'ai 13, hein, c'est bon, c'est bon. Ah, j'ai 29 cartes, vas-y, t'es au-dessus, j'avais pas vu. Okay, J'en ai 23, bah tu peux en passer un peu et. Moi c'est les casques, t'as pas un casque à me donner J'avoue que ça va être très compliqué là. Hein. J'ai peu d'espoir. Hein. Le 2v3 oui, oui. est possible mais va être difficile. Il faut vraiment qu'il y en ait un qui tempo comme un dingue pendant que l'autre euh, invère. Si quelqu'un doit tempo, c'est toi parce que t'as le punch. Alors enfin, que moi il faut que je réussisse mon invère. On a 2 minutes à tenir. En vrai on a les gapels qu'il faut, faut juste qu'on mmh. t'empo, hein. faut juste qu'on joue le heal je pense. Je pense qu'ils ont pas tant ouais. de gapels que nous, hein. On fait quoi si ça passe 2 minutes, on attend encore Ouais, faut qu'on attende Non, on peut pas fight 2 jours en fait. Ils sont 3 en deux. Tu es tombé sous mon charme Non, j'ai pris des dégâts de chute et ah. pas sous ton charme, non. Ah d'accord, bah je sais pas, t'es tombé, genre... Il a pris le message premier donc, genre... <rire> oui, oui, oui, oui, oui. Je ne, j'ai pas compris la, la blague en fait. Moi, je ne comprends pas les blagues. oui. Je savais que t'allais faire ça <rire> Regardez le mec chiant là Allez où ça mort, je suis mort, je suis mort <rire> Alors autant le premier, j'avais projet de le rater, autant le deuxième non. T'es tombé à combien Euh... euh J'ai perdu le coeurs seulement. Bon seulement ça va. Y'a un mec sous les arbres je crois dessous, je crois. J'ai cru voir un pseudo genre de type 5 lettres. 5 lettres Genre D-A-I-K-O Oh que oui hein. Oh que oui Faut courir Oh que oui ils ont attendu le jour ah, alors qu'on est deux. Oh Viens, viens, sur moi Vas-y, vas-y. Oh là Euh. Euh. Ils ne sortiront pas de là. Oui, vas-y, hein. D'un coup, d'un coup, euh, reste à côté de moi. Je Ah, C'est KB, hein. Ils sont loin. hein. Euh, à droite, à droite, Guillaume, Guillaume. Daiko, ouais. va mourir. d'accord. l'eau. GG, c'était le boss. T'es le boss, t'es le boss, t'es le boss t'es le boss, t'es le boss, t'es le boss Attends, t'es le Attends, ça va vers toi Ils ont la résine, Artung Ouais, effectivement, t'inquiète Artung là Oui, je t'ai dit Artung Tampo, t'ampo, deux secondes, t'ampo, t'ampo, t'ampo On a plus de heal, attention, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète Je ne peux pas mourir, je ne peux pas mourir Tiens, je suis mort, je suis mort, je suis mort Non mais quoi Yes goal, putain! Oh, j'étais à 3 coeurs, mec! Hein. J'étais à 3 coeurs, frère! J'ai gagné les gars! De Denis, On avait aucune chance, j'étais à 5 coeurs moi! Ah, j ai j ai les gars, moi. yes, les gars, moi. yes mec! C'est pour ça que tu m'as dit pas, je Ah, il était ancien, je crois! <rire> okay, ah, bah, il y, pas y, pas y en un qui avait la résistance, <rire> Attends, attends, attends, viens là! Putain, en vrai, le push sur Deco était trop stylé! Si tu veux, vas-y, on peut un bien! Tu faisais combien de coeurs? 14 et 15! A notre droite, The Guild qui fight DQ! DQ, pardon! Tu c'est un verre Oh Guillaume, oh, ah. Guillot okay oh, ouais, je, je... Hein. Je, je vous, sais, vous laisse passer le coup laisser la si well, enfin, Bah si tu me tues, je peux pas. Guil face Moi, à la Q un au moment. Oui. C'est que j'ai peur hein Parce que c'est hein Moi aussi frère il m'a mis trop au début, ils oui, encore de Ah oui c'est dans. Ah oui c'est dans les Je crois qu'ils ont fait plus. Mais en vrai c'est quand même. C'est quand même vraiment stylé quoi. Mais je suis en partenariat maintenant avec Instant Gaming qui me permet d'avoir un salaire fixe tous les mois et me justement, on va le tourner autrement. <rire> J'ai mangé du coup chez la bouche pleine. <rire> ça tu peux le mettre en best-of, à la fin, ça, ça me va. <rire>